Je m'appelle Vincent, je viens d'avoir 30 ans, ma famille a toujours été ici, on n'a jamais bougé. Au départ, j'étais fan de judo comme quoi. Attends, j'étais quand même saturé de couleur. Hein. Bon allez, bonne puff. Il y a 12 ans, coup de foot flash éclair pour le ski. Oh, la révélation, les sensations, la combi, la puff. Oh. Mais même sur les skis, t'as la classe. Eh, bonne puff hein Et puis, le paysage quand même euh, Attention petit hein, ça glisse le puff Bon alors, ce que je te propose, je vais m'équiper je te retrouve là-haut, ok La montagne, la commune, 40 minutes de l'île Magnifique effet combien? Comme je le disais, le ski, c'est ma passion. Et j'ai décidé de réaliser mon rêve. Devenir moniteur de ski à l'ESF. Attends, je n'ai pas fini. Dans les montagnes, les vraies. Pour ça, je travaille dur pour euh, réussir le test en 10 jours. Allez Ça peut flan ou bien Bien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 Ça va bien, bien. Bah, ça va et toi Oh, super. Bah, là, une, tu poses. Hein. Ça va la une, je suppose. Comme d'habitude. Tiens, merci Brot. Ça commence pas faire aujourd'hui, hein. Tu toujours pas dîné Bon, tu sais, je suis occupé, mon Dieu. Hey. <musique> Ah, c'est le dernier entraînement avant le grand départ, 14h23 le train pour les Alpes, la montagne, la vraie, enfin Pour les moniteurs de l'ESF, chausser les skis c'est comme entrer en scène, faut pas se louper. Les élèves ils se font une idée de toi en 4 secondes, démonstration. Alors, t'en retiens, quoi Rien Maintenant, je vais te faire la version boniteur de l'école du ski français. Sans jette de la raquette, hein C'est bien beau, la rigolade, mais moi, j'ai un train à prendre. Ça y est J'y suis, hein, à la montagne la vraie! Mais ça monte, hein! Ouais, on, est, on a fait le couloir, on a fait 700 mètres dans la journée, 700 mètres de dénivelé. Pas d'avalanche? Hein. Pas d'avalanche, neige froide. Oh, mon oh, Dieu! Bien ou bien? Salut! Moi, c'est Vincent, je viens pour passer Salut. le test. Le test? Bah, ben, moniteur ESF! Ah, il t'es prêt? Bah, ben, à 100%, hein! Je m'entraîne depuis des mois! Eh, hey, Première couche, total thermo-lactile, t-shirt comme toi, <rire> collant ergonomique, chaussettes de ski, sous -gants. puis en, au dessus, je te raconte pas, blouse imperméable et respirant, <rire> et un pantalon, mais super chaud. quoi. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu sais que c'est pas un défilé de mode, hein c'est un slalom. Ouais, ouais, ouais, pour ça aussi, je suis prêt. Dis-moi, mais c'est quoi cet accent Tu viens d'où Je suis Savoyard Enfin, je dis Savoyard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 Allez Ouah Non Vous pas ri On va y aller. Je suis plus facile que je pensais hein Oh là Allez, bien skié, je crois que c'est le moment de la médaille. Allez, oh eh bien on y va. Un beau de peuple là. Oh la médaille, elle est là. Elle est là. Bravo T'as perdu la tienne là, parce que c'est pas la même, hein? Je peux bien donner des coups avec ça. Ah non. Ah bon? Par contre, l'année prochaine, tu peux revenir pour le flocon. Ok. Eh hey Patrick! On se retrouve quand même pour le vin chaud! Ouais, mais pas avec cet accent, hein? Eh hey, hey Patrick! Le bon sens, ça va ou bien?